Voilà ce que ça donne, pas très loin de mon hôtel. Ce rapproche du Temple d'Or donc... Euh... Et encore, je ne vous ai pas montré la rue principale, euh... je peux pas filmer tellement il y a de monde. Première chose à savoir, il y a d'espace, tu passes. Enfin, t'essayes. Donc, comme vous voyez... La pluie d'hier. Alors, ça, là, ce qui arrive sur le chariot au sac, j'en ai bu un hier, avant hier C'est un petit goût de colère, enfin, je sais pas, il rajoute 5 ou 6 euh, sirops. Mais franchement, tu bois ça. Marathon de Boston, t'évites les bons. Marathon de New York, t'arrives premier. L'Iron Mine, tu les fumes tous. C'est 100% sucre. C'est un diabétique qui prend ça. Ouch Alors là on revient sur le temple d'or qui est là, ça c'est le mur d'enceinte extérieur. Euh, je saute. Ouais le temple Thor est là et mon hôtel est un tout petit peu plus loin dans la petite rue là qui est juste devant. <coughs> No thanks <tousse> <Ouh>. <tousse> Première réflexion d'un indien en voiture. Je suis en voiture, t'es un pied, je te rentre dedans, je te tue, je m'en ai rien à y, ai rien. Donc. J'avais vu un documentaire super intéressant sur ça, comme quoi euh, bah, les morts en voiture, c'était le karma. Enfin, les accidentés de la route, euh, s'ils se faisaient renverser, c'était leur karma et, et les conducteurs ils pouvaient rien. Balèze, hein Alors là, dans cette petite rue, là, j'étais mangé dans un resto au Punjabi. Pas good, Pas trop, trop bon. Pas bon du tout, même. Là dans la rue à droite il euh, y a mon petit euh, chai chop avec mon chai voilà. Mais je ne vais pas y aller là, je vais rentrer à l'hôtel, je suis fatigué. Ah, je pensais que j'aurais pas assez de batterie pour filmer mais.. Ah Mr. Mais Kulcha. Le Kulcha, je crois que c'est le tari ici. Le Tali pardon ici. Alors voilà ma rue mon hôtel. Hello. Oh. Hello. <laughs> no, no, no, no. Play, play. Play. Oh. Bye-bye. <laughs> Et mon hôtel, mon hôtel, il est dans ce trou, hein Alors ça, c'est pour Ben. Et mon hôtel est là. Le Simran. C'est celui-là qui est tout éteint d'ailleurs. J'espère que c'est pas fermé. Bon, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Enfin, je vais te un super fou petit truc. Les trucs. Donc, bye bye.